Oui, c'est ça. Ça va, pas Et tu ça ici. Ça va, moi ça va pas. Ça que ça, je veux Ça va pas. La fois que tu vois là, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Zéro. Il ne fait que voler. C'est-à-dire, il est devenu celui qui vole dans la maison des gens. Je ne sais pas, je sais pas. Je l'ai enchaîné, je l'ai mieux Je l'ai enchaîné, je l'ai frappé. Je l'ai tout fait. Zéro. Pardon. Moi, je vole. Toi toi tu c'est toi qui c'est moi qui Tu C'est ça là, que tu as le problème. Ça, c'est la même part qu'on Si tu vois un enfant qui sort, qui vole, il est dans la rue, il faut l'occuper. Il n'y a même pas à travailler pour vous. Mm. Tu vois un enfant comme ça, oui. on lui donne seulement et lui peut hmm. On trouve ah, là, là. ça partout. Même le verre est à 100 francs, c'est C'est dans toutes les boutiques. Tu lui donnes ça, il va rester à côté de, la, de toi à la maison. Ah, tu n'as pas besoin de le C'est Non, pour moi là, ce n'est pas à vendre. Ouais. C'est dans toutes les boutiques. Vous pouvez aller voir dans les boutiques qui sont dans la rue. Donc vous allez trouver ça là C'est partout pour moi là. Moi-même, même si je vais dans la gauche pour tuer des gibiers et ferme mes prières c'est le thé ashura que moi je prends oui mais comme ça est là déjà non là je peux pas vendre ça vous allez au bout du carré tout près il y a dans la boutique c'est dans toute la boutique là moi je peux pas vendre ça vous allez dans la boutique ici vous allez trouver ça c'est fermé j'ai fait mes prières la nuit avant de commencer la prière, je prends un thé un verre de thé le thé ashura je suis planté. En tout cas, merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais Je vais faire ça. question. Je c'est prendre la question. Je vais prendre la question. Je vais prendre la tu Je vais prendre la Je viens, vois pas monter Je Je vais prendre la Je vais prendre la question. Je vais le la Je tu vas connaître moi qui je suis. Regarde-moi ça. Il va ramener ça. Mais c'est vrai, c'est lui qui a pu monter. Mais il va ramener ça. Tu vas me connaître. Tu vas connaître qui je suis. On va aller, on va prendre un cadeau. Hein? Mettez Où tu Non. Hé, hey, tu as volé le monsieur là. Tu le connais pas? Même si je le connais, tu m'as né pour voler. Mais frère, mais t'as dit, toi, on peut dire pour toi, mais monsieur, on le vole pas. Tu le connais pas? C'est ouais, Tu as pris, et as pris ton il t'a pris ton ah, attends, on ne vole pas le monsieur Vous il n'est pas volé ici là